Écoute tout le monde les orstoniens, j'espère que vous avez bien suivi Vous allez voir un deck qui n'est pas un deck toilette, mais qui est un deck absolument formidable. Un deck agressif, mais avec des vraies synergies de late game, de mid game. Du moins, pas de late game, mais de mid game. C'est tout simplement la nouvelle version d'un des euh, meilleurs decks de la méta. D'ailleurs, il est top 5 à l'heure actuelle dans la méta. Il y a devant lui les 3, voire les 4, je dis les 3, mais les 3, voire les 4 Illidan. Il euh, y a également le Voleur Miracle. Et sinon, voilà, en fait, c'est tout simplement le chef des euh, tiers 2. C'est un deck qui est vraiment, vraiment cool parce qu'il y a ce côté agressif. On a vraiment la possibilité de gagner rapidement, de blesser rapidement l'adversaire et donc de euh, ne pas trop utiliser ou de pas forcément gagner avec un crash-foudre euh, maximisé à fond, voire bran. En fait, c'est ça qui est intéressant dans ce deck, c'est que parfois Crash Food va juste mettre 3 et 4, vous allez le voir dans la vidéo, et ça suffit. C'est vraiment un kill command d'améliorer euh, finalement, mais il y a aussi cette possibilité de vraiment faire des grosses synergies de late game et donc justement jouer presque un peu combo dans certains matchups avec Bran, Crash Food. L'idée c'est qu'il y a un hydro qui peut arriver vite, il y a un Tavish, donc vous voyez on a un petit peu plus de late game euh, finalement. Il y a le bélier qui accélère évidemment la combo. Il y a ce côté un peu chasseur face quand même avec les paysans, avec les trogues, avec les braconniers, avec les esprits sauvages. Donc on peut vraiment faire des sorties agressives dans certains matchups. Enfin, mais si on rate notre sortie, et c'est ce que vraiment vous allez voir et comprendre, je l'espère, dans la vidéo, on peut quand même gagner. Ce deck-là a un super win rate. Il n'a pas véritablement de mauvais matchups. Euh, finalement, j'ai presque envie de dire que les mauvais matchups, c'est les decks qui vont vous tuer très vite. Donc euh, Ce qui est normalement pas le cas. Normalement, le chasseur face... Et justement, c'est pour ça que c'est pas un deck toilette, même dans ces match on veut jouer contre des decks plutôt lents, contre des decks plutôt contrôle, euh, parce que, bon, en plus, il n'y a pas vraiment de contrôle dans la méta. Bref, ce n'est pas un deck toilette, mais c'est un deck qui est magnifique. Alors, vous avez quand même le droit de le jouer euh, sur le cabinet, vous avez quand même le droit de le, de le jouer euh, dans le métro dans le bus. Voilà, c'est <rire> pas interdit non plus. Bref, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Euh, je vous souhaite un délicieux, délicieux visionnage. Et c'est parti contre un palouf, le mulligan n'est pas très compliqué, on va garder toute cette main, euh, justement ceci n'est pas un deck toilette et ça se voit directement dans le mulligan, finalement on va être un petit peu plus greedy dans le mulligan, on va se permettre de garder des choses un petit peu plus lentes, l'idée c'est pas de gagner très rapidement, en général on va gagner au tour 6, au tour 7 environ, le tavish est très très intéressant à partir du moment où on a un early game à peu près, euh, à peu près efficace, sachant que parfois on va utiliser le crash foot juste en tempo. Euh, donc là, on va faire le petit éleveur. Mmh. Hydrolodon, c'est gros. Hein. Hydrolodon, c'est pas mal du tout. Euh, mais je pense que je vais quand même prendre ce petit loup. Parce que justement, j'ai pas mal d'armes. Donc, euh, ça me plaît bien. Ouais, ça me plaît pas mal. Ok. Donc, euh, paladin, c'est principalement paladin pur. Donc il faut faire un petit peu attention, donc là on a évidemment un super cherche 100 bim et on face. on aurait pu faire euh, esprit, mais je pense que c'est important de, surtout avec deux crash-foot de commencer à, à grignoter et justement parfois il va nous manquer des dégâts sur le T6 parce qu'on pourrait dire oui mais Tavish c'est finalement la curve de double crash-foudre mais parfois il peut nous manquer des dégâts donc faire un Tavish, Tavish c'est toujours un tour de gagner. en fait c'est un tour de time walk donc c'est une attaque de plus, augmenter aussi nos probabilités d'avoir le bran parce qu'on a une draw de plus, Accessoirement parfois il n'y a pas forcément beaucoup de board donc on va hydrolodon Mais il faut quand même faire gaffe parce que logiquement il va y avoir voilà justement le fameux silence dans la salle Donc euh... Oh J'aime ça On va faire ça si jamais on trouve la 3 -1. On va trade Et on va face comme un bœuf On est pas mal on est pas mal on agresse bien, on a nos deux crash-foudre. Donc, euh, lui, ce qu'il va nous faire, c'est le. Euh, vous avez peut-être vu dans la vidéo. Euh, J'ai présenté ce deck, très très cool d'ailleurs, il y a 2-3 jours, je crois. Euh, c'est qu'en fait, il fait euh, donc euh, silence pour la France. Et derrière, il va chercher euh, le croisé euh, qui fait que sa... sa comtesse coûte 7 points de vie. En, en... Et derrière, en fait, il peut jouer les trois euh, invitations. Donc, en fait, tour 7. Ça dépend parce que là il a on est d'accord il a pas utilisé sa pièce qu'elle euh... a utilisé sa pièce si il a utilisé sa pièce parce qu'il a fait t2 porte drapeau une tout porte drapeau into... tout c'est ça donc il a utilisé sa pièce donc pour le coup ça va être t 6 donc on, on aura euh, euh, pas largement le temps mais on aura le temps bah écoutez euh, on va faire ça ça ça pour pourrait presque développer le fusil on est à 4 non quoique si on développe fusil tour d'après on fait Tavish attaque in tour e attaque et ensuite létal donc ça me paraît pas mal écoutez je vais faire ça je vais développer le fusil ici et euh, ouais j'aime bien l'idée Et comme ça prochain tour justement je fais mon fameux Tavish Je gagne un tour, je gagne un tour d'attaque euh... Ouais j'aime bien l'idée Donc là la carrière Donc voilà en, en gros à partir du moment où il fait Comtesse Donc c'est pour ça que c'est bizarre d'avoir utilisé la... En même temps j'allais dire c'est bizarre d'avoir utilisé la pièce Parce que euh, t'as besoin pour ta combo de faire T5 croisé Et en fait la Comtesse arrive T5 Comme ça tu peux gagner au tour 6 parce que les invitations peuvent faire gagner. Hein. Les invitations peuvent donner des rois crush. Peuvent donner des, euh, des tarbacs. Peuvent donner des darkan. Euh, peuvent donner des trucs assez cool. Donc là le petit loulou. Donc on, va, euh, donc on sait hein, ce qu'il va faire. Donc il n'y a pas vraiment besoin de prendre. Euh, jouer trois services, Trois cartes en un tour. Euh, bah c'est pas mal ça. ça c'est cool aussi. Je pense que ce sera ça. Et ça. Écoutez, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal, cette histoire. L'avantage, c'est que là, je prends pas les dégâts. Moi, je vais pouvoir rentrer 4. Euh, J'ai peut-être même l'étal au prochain tour. Bon, vous voyez, c'est un peu plus tricky. Les games sont un peu plus longues. quoi. On n'est pas sur des... Ok... C'est enfin, intéressant. Il, fait pas, il décide de ne pas jouer le, le croisé. Parce que là, il l'a. Hein. Il a fait silence. Mais en fait, c'est assez Ouais, si, il l'a forcément. Stermon, ok. Ouais, j'étais en train de me dire, mais c'est bizarre qu'il joue pas de, de serré de lumière. Ok. C'est bien ça. Je sais pas si c'est bon. Parce qu'en fait, ce qu'il fait, c'est pas un winning play. C'est-à-dire que là, même si je ne le tue pas. Bah lui il a pas gagné derrière. Et justement c'est l'idée, c'est de se mettre dans une situation où il peut gagner, sachant que le Darkan, le, le, la légendaire du démoniste, elle fait gagner des points de vie. Il y a les rois crush, il y a vraiment des choses comme ça. Donc moi à sa place, parce qu'il l'a ici, hein, il l'a joué vraiment tôt. Donc là vraiment à sa place, enfin, je, je veux pas dire des bêtises, mais ça a été joué tôt. Hein. Sorte de là la... aussi, oh, je crois. Hein. Je crois, je crois. Bref. Bon peut-être j'ai une bêtise, mais je crois que ça a été joué suffisamment tôt pour qu'en main il ait les cartes. En bien même. Alors, euh, ok, ok. Donc on va faire... Euh Juste ça. Ça. Ça. Et on passe. Ok. On va juste faire ça ici. Alors après, il a pu générer le maquis. Le maquis divin. Euh, avec ça. Ouais. Ça peut être maquis divin. Si c'est maquis divin, c'est problématique. Mais... Normalement, toutes les listes elles jouent justement dans le haut de curve, et c'est l'idée, c'est que c'est un deck un peu mid-range, mais un peu combo aussi. Vraiment, c'est l'idée de mettre de. Oh, clair lumineux, ok, bon, c'est que ça suffira pas. Au euh... oh, gars, ok. Bon, là maintenant il peut plus hein, faire la... le truc, mais il aurait dû le faire à un moment. Il aurait vraiment dû le faire à un moment. Ouais, ouais, ouais bah, c'est. Il aurait dû se mettre dans ce fameux winning play, alors ça... je pense qu'il aurait quand même très, très, très, très souvent perdu. Euh, ouais, il aurait très souvent perdu. Parce que là, je le mets à. Il est à 6. Donc, ouais, non, j'aurais gagné dans le tour. En fait, c'est ça. Hein. Il est à 6. S'il si... si perdait 7 PV, Ouais, c'est ça. Mais déjà, je pense qu'il aurait peut-être dû garder la pièce par rapport à ça. En se disant, je garde ma pièce. Tant pis, je fais pas ma curve T2. Euh... Le. le... Mon, mon T3, T3, mon T3. Qui a une très très belle curve, mais peut-être que le fait de bien curver, c'est moins puissant, ça apporte moins de win rate dans sa, dans sa situation à lui que de, euh, que de faire euh, un tour plus tôt la comtesse. Et donc un tour plus tôt là. La, euh, la euh. La la la. la, la euh, les invitations. Donc. Bon, c'est agressif, ça c'est bien. La question, c'est est-ce qu'on garde Tavish Bon, Tavish, c'est une carte incroyable. Euh... Après, ça c'est quand même assez agressif. Ça peut être zoo ou ça peut être Contrôle. Paladin, en général, c'est plutôt mid-range. Donc c'est pour ça que le Tavish est bien contre Paladin. Là ici, il a, il a fait le taf. Hein. Clairement, les 5 points de vie et puis le fait de, de remonter son truc, lui mettre neuf. Enfin, C'était vraiment très très fort. Ça nous a permis de bien setup derrière. Euh, la question, c'est est-ce que contre démoniste, Contrôle, on veut Tavish ah, en fait, on a la pièce et on a une sortie qui nécessite pas forcément la pièce. On a T1, into T2. Donc, je crois que Tavish est pas mal. Je peux le faire T5. J'aime bien l'idée. Le problème, c'est que j'attaque pas avec les armes ici, mais je pense que c'est pas bien grave. Et contre un Zoo, c'est fort Tavish aussi. Pour le coup, c'est peut-être même meilleur contre un Zoo, contre un agro. Donc, paysan, c'est une bonne draw. Comme ça, ça me permet de garder la pièce. Et le problème, c'est que Trog, là, dans ce setup, ça aurait été catastrophique. Là, lui, il est vraiment emmerdé parce qu'il doit faire ce trade. Et ce trade-là, il est. Il est infâme Ah non Il va peut-être booster Bon c'est bizarre Oh il fait le trade hein. Et il a raison Il doit le faire On va faire euh, braconnier ici Au dessus de Cabotron je pense Ah on est pas mal La Prochain tour on a ça Ça T4 On a ça T5 On a ça euh, Ça pardon Oh C'est coquin C'est une version un peu plus contrôle peut-être Bon ça, ça va être cool. C'est important d'avoir les armes, surtout qu'on a une sortie où on n'aura pas d'armes. On va prendre les dégâts, on s'en moque. Peut-être ça. Peut-être flèche. un peu tricky, flèche. Ça fait piocher, j'aime bien l'idée, je pense que c'est plus intéressant, le petit trog, et on va face. Ouais, j'aime bien l'idée. Je pense qu'au prochain tour, de toute façon, je fais ma dompteuse. Chant de guerre. Donc là on va full face. Il ne faut pas commencer à trade. Lui c'est ce qu'il veut. Et si on trade pas, on lui. Les, les dégâts, on s'en fout. Nous ce qu'on veut... qu ne veut pas, c'est qu'il mette du board. Ça, on ne perdra jamais avec les malédictions. Même si on peut faire un value trade, je pense qu'on le fait pas. Ok. Ouais, on est bien là. On est bien, on a l'arme au prochain tour, on met une tartine avec l'arme, on a le pièce euh, Tavish. En plus lui ça sa sortie diablotin, à partir du moment où on a eu paysan, c'est con mais ça a changé toute la partie. Le paysan à la place du trog, bah en fait ça nous aurait, parce qu'on n'a pas trop la possibilité d'aller chercher des petits trucs. Justement on n'est pas chasseur face, on n'est pas chasseur toilette, euh, on n'a pas des petites créas où on peut dire allez le trade il nous coûte pas cher, c'est un petit token, c'est une petite créa. On peut faire ça et ça aussi, qui hein. est pas mal du tout. Et j'aime trop Tavish, hein. là. J'aime beaucoup trop ta Tavish. Je pense que ça c'est fort. Je pense que ça c'est très cool. Et... Peut-être ça. Et on va Face. De toute façon, les deux trade les deux. Vous voyez, c'est pas comme si on fait... En fait, quand on fait un trade, quand on joue un peu aggro... Alors après, on a l'arme, mais je pense qu'on doit aller face contre un match-up comme ça. Mais de toute façon, souvent, y a... il peut y avoir la Tamsin derrière. Mais euh, l'idée, c'est que quand on fait un trade, c'est pour protéger nos créas. Un trade se fait quand on a envie de de rajouter des dégâts derrière. Parce que notre but, c'est quand même de baisser les points de vie de l'adversaire. Vous allez me dire c'est le but de tous les decks de stone Non, il y a des decks qui ont vocation à fatiguer l'adversaire. Il y a des decks qui ont vocation à mettre une combo en place qui détruit directement l'adversaire. Ce qu'on appelle des decks OTK one turn kill en somme. Euh, là notre but c'est de grignoter grignoter et voilà tuer avec crash foudre et pas tuer avec bran crash foudre. Si on peut tuer sans bran euh, c'est mieux. Donc euh, à partir du moment où faire un trade ne change rien par rapport à lui derrière, par rapport à la, au fait de rentabiliser des dégâts, bah autant les face. Ouais, Tavish c'est vraiment gagner un tour. Parfois c'est gagner deux tours parce que ça bloque l'adversaire et nous ça nous donne les 5 points de vie supplémentaires. Donc c'est vraiment, j'aime bien la carte dans ce deck là parce que gagner deux tours c'est très très important avec notre deck. Parce qu'on peut vraiment faire parfois Tessa, enfin euh, un Tavish derrière, crash, crash, je remonte mes mains, mes cartes en main avec le le swarm et derrière recrash foudre. Voilà, ils sont pas très gros, j'ai pas beaucoup attaqué mais ça empêche qu'il est à 11 et que le board est chiant à gérer et que j'ai gagné sans la carte, vous voyez Et on peut aussi gagner comme ça. Donc euh, après là on a eu une belle sortie, sortie très agressive. et euh, c'est ça qui est bien avec le deck. Et c'est pour ça qu'aussi, chasseur face, c'est rarement. Ça peut arriver. Il y a eu des chasseurs face dans l'histoire de d'Earthstone et pas si. Il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, qui étaient vraiment top méta dans les 4-5 meilleurs decks du jeu. Voire même top top euh, tier S quoi ou top tier. Euh... Mais ça reste rare, parce qu'en général, quand il y a Chasseur Face... Chasseur Face, c'est un deck qui est facile à contrer. Quand il y a Chasseur Face, tu joues du guerrier. Enfin, Vous voyez, la méta, elle s'inverse vite. En général, il reste pas longtemps top méta. Parce que quand un deck est top méta, il est un peu plus joué que les autres. Et s'il est un peu plus joué, bah les counters vont être un peu plus joués. Et il y a des decks qui ont plus ou moins naturellement des counters. Quel que soit le Chasseur Face, à part vraiment un Chasseur Face totalement pété, qui soit passé sous le radar des développeurs et vraiment un truc... Euh, en mode, euh, mais les gars, on a fait n'importe quoi, on peut pas le gérer. Normalement, c'est toujours contrable par des decks avec beaucoup d'armure, avec beaucoup d'anti-bets. Genre euh, des paladins très early game avec du heal. Par exemple, vous voyez, j'ai même pas cité le premier qui est le guerrier, mais le DK, maintenant, il y a DK mono-rouge, qui peut très très bien battre euh, Chasseur Face, enfin voilà. Mais par contre, une version comme ça, et c'est pour ça qu'elle est top méta, j'en viens, c'est vraiment qu'il y a un côté... Dommage de ne pas avoir démarré là. Il euh, y, y a vraiment un côté... Euh un peu euh, au TK, un peu combo quoi. Vraiment, enfin, il y a clairement un côté combo. Même si vous allez voir que vous allez gagner la plupart de vos matchs juste en agressant l'adversaire. Mais pas forcément comme un chasseur face, comme un truc un peu mid-range. Oh, waouh. Je ne vais pas regarder le reste, hein. j'avoue que là, cette sortie, elle est trop cool. Bon, c'est bien, on a un peu de pioche. Oh, le, le deck, il gagne très vite. Oh, la cupidité. Là, on est mal. Bon, en général, le deck, il est... C'est le meilleur deck de la méta, ça. Clairement, il euh, C'est le meilleur deck de la méta. Il a du heal. Oh, c'est bien, ça. Bon, là, j'avoue qu'on est sur un bon setup. J'ai envie d'aller face. Papistage. Hein. Ouais, je pense. Et il n'a pas de créa dans son deck, remarquez. Peut-être la flèche. T4, je vais plutôt faire dompteuse, je pense. Donc je prends ça, lâche face, bim, bim, bim. T4, je fais ça, je garde ma pièce pour faire T5. Dou je peux en vrai T5 double crash foudre, ce sera un peu bizarre, mais... Ouais, non, il faudrait vraiment avoir faudrait gagner. <rire> je ne veux pas gagner dans ce spot, je crois. Ok, ça c'est chiant, on le sait. Bon, l'avantage c'est qu'il travaille de tout. Oh, waouh Festin. Ouais, c'est gros, hein. Ouais, là, je pense qu'on a perdu dans ce spot. Festin, c'est pas joué dans toutes les versions. Même dans la majorité des versions, ce n'est pas joué. Mais quand c'est joué, c'est débile. Là, il a 10 cartes. Il a réduit euh, 5 cartes de sa main. Ouais, bon, là, c'est vraiment fini. Est-ce qu'on ferait pas ça non, On va quand même faire ça, d'abord. On attaque parce qu'on pourrait reavoir une arme au prochain tour. De toute façon, on va essayer de gagner avec les crash-foudre. Ouais, c'est compliqué. C'est un peu complexe. Je pense qu'on a perdu là. Le setup est trop beau. Vous imaginez T4. Il a pioché une grosse partie de son deck. Tout son deck est réduit. Il a même gagné au T6. C'est un deck qui gagne T6. C'est un deck qui gagne T6, T7. La moyenne, c'est ça. C'est tour 6, tour 7. Après, il y a le tour 6, c'est le côté l'adversaire abandonne parce que c'est trop fort. Là, nous, on aurait pu abandonner cette game. Clairement. On va pas le faire parce que c'est quand même un peu vénère d'abandonner aussitôt mais c'est pas choquant d'abandonner dans ce spot. On va mettre du board. Le problème c'est qu'il est sur son T6. Donc il est sur le tour où il peut gagner des points de vie avec Fiel. Avec le sort de Fiel Le chevalier du Fiel. Euh, c'est dommage parce qu'on est pas si mal Nos crashs sont pas très très gros Mais c'est quand même 3 dégâts C'est pas si mal C'est des petits kill command Et là le, ouais, L'enchaînement le, de Je réduis trop ma main Et en plus J'ai On the curve le, le, le T3 Le Need for Grid Enfin vous savez Si vous avez déjà joué le deck Mais quand il y a ça Sur le T3 C'est pratiquement 100% D'ailleurs c'est ce deck là où On dit beaucoup La méta est débile La méta c'est la pire méta Depuis le début du jeu En fait c'est moi je trouve que c'est une des meilleures méta parce que beaucoup de decks sont jouables, mais en même temps je peux comprendre ceux qui disent que c'est la pire méta dans le sens où il y a une classe qui est Illidan, et dans le tiers S, il y a 4 Illidan. C'est-à-dire que les 4 Illidan, bon les 4 se ressemblent beaucoup, mais les 4 Illidan sont les 4 meilleurs decks de la méta. Et c'est vrai que contre Illidan, tu peux rien faire, t'as aucun counter. Une arme serait super là. Ouais. Là, il a gagné sur... Euh... Il est sur T7 ou T8, là Il est T7 Ouais. Vous voyez, il gagne sur T7. Là, il a l'étal, ici. Avec la dame Steno, par exemple. Ce genre de choses. Donc là, il met assez setup un létal T7. Et en plus, il a gagné... Ah, peut-être pas. En plus, il a gagné des points de vie. De toute façon, moi, j'ai pas l'étal derrière, ici. Parce que, justement, il a trop pu gérer mon board. Et, prochain... et tour d'avant, en fait, il a gagné trop de points de vie. Oh, il joue la lame de guerre. Bon, sa version n'est pas optimisée. Mais ça n'empêche pas que... Je pense pas pouvoir gagner au prochain tour. Peut-être qu'avec l'armure. Maybe, maybe. 3, 3. Ouais. J'aurais fallu une petite arme au début. On va essayer de gagner comme ça On va essayer de tenir et gagner au prochain tour Mais là au vrai on a 0% Déjà le deck est trop fort Mais voilà c'est ça En fait le problème c'est que Les gens Ils, ils, ils critiquent la, Les joueurs Critiquent la méta Mais en fait à travers ça C'est surtout ce deck là Qui doit être nerfé C'est pas la méta En fait c'est ce deck là Qui déséquilibre la méta Et qui fait Que Parce que ce deck là En fait il gagne tour 6 tour 7 à peu près voilà, il a été un peu lent parce que je pense qu'il a fait des petites erreurs possiblement. Mais globalement ça gagne T6, T7. Et le fait que ce deck là... Ouais parce qu'il faut comprendre les raisons. Il ne faut pas juste dire euh, la méta est débile. Ce deck là on peut rien faire. c'est pas la méta ce deck là. C'est que pour gagner dans la méta. Il faut avoir un deck qui gagne très rapidement. Et donc en fait c'est un espèce de cercle vicieux. Dans le sens où si tu as envie de gagner dans la méta. Bah, il faut que tu puisses battre euh, Lilidan. Donc que tu un deck soit combo qui gagne très vite. Euh, par exemple, c'est pour ça que Shaman, c'est intéressant. Shaman, ça peut proposer très tôt des grosses créas, et ces grosses créas vont battre Illidan. Parce qu'en gros, si tu mets un 8-8 au T4, bah tour 6, t'auras gagné, vous voyez. Tour 6, tour 7. On va dire, on va dire tour 7, allez. Et euh... Mais c'est la même chose parfois dans les méta avec les decks contrôle. Il suffit qu'il y ait un deck contrôle qui soit trop fort, donc pour le contrer, il faut jouer combo. Mais en fait, ça ne veut pas dire que les decks combo sont trop forts. Vous voyez Bon, j'essaye de théoriser la chose, mais... Ça veut juste dire okay. que, euh... que le meilleur deck est un contrôle et donc pour le battre, bah, tu peux rien jouer d'autre que combo. Et encore parfois, les contrôles peuvent battre les combos, mais bon bref. Et souvent, le problème, c'est un deck. Et moi, je pense vraiment que le problème, c'est Illidan. C'est que si tu nerfs Illidan, je pense vraiment que les decks un peu plus lents peuvent revenir et donc ce sera finalement une nouvelle méta. Est-ce qu'on tape là-dedans Oui, J'ai envie de protéger mon braconnier. Moi j'ai une belle main là. J'ai une belle main parce que j'ai pas mal de petites armes. Le match-up est plutôt bon. En général, on part un peu avant lui. Mais lui, par exemple, c'est un deck qui peut partir tour 7 en combo. En général, il va plutôt partir T8, mais il peut partir T7. Cabotron ou braconnier À braconnier vu que j'ai euh, esprit derrière je dirais. Je pense. C'est pas mal ça. Donc, euh, donc voilà. Je pense, après je peux me tromper. Il y a peut-être des, des decks qui sont vraiment trop forts. Mais par exemple le paladin. Oh, on va pas le tuer ici. Si. Donc oui, le paladin euh, Le paladin pur Qui T6 fait euh, La comtesse, vous avez vu la vidéo Et T7 fait euh, les, les invitations On pourrait dire oui, mais typiquement vous voyez, Tu vois, ce deck, Fichou, il gagne T7 S'il n'y a plus Elidan, il y aura toujours par exemple ce deck là Sauf que ce deck là, il est contrable. C'est quand même un deck board centrique. Donc c'est à dire tu joues un deck bien contrôle Bien vénère avec des AoE, bah, en fait, t'as juste une AoE à bien. Euh... Ouais. ouais, en gros, t'as juste une AoE à bien caler. Euh, C'est l'AoE avec les invitations. Ou alors, vraiment, euh, avoir une, une, des, des petites créas ou des petites AoE pour détruire les, petites, les premières créatures. Enfin, vous voyez, ça reste du board centrique. Même s'il y a du bouclier divin, ça reste gagnable. Je, je pense hein, euh, et plein de decks, tu vois le deck, enfin je dis, tu vois, vous voyez le, le deck à rouge. Je pense qu'il a la possibilité de gagner ça. Mais le problème c'est que ces decks là, bah ils vont perdre contre Lilidan en fait. Donc c'est pour ça qu'ils peuvent pas être présents. Enfin, on verra, il y aura peut-être un nerf. Bon, j'ai sûrement gagné au prochain tour hein. Parce que là ils vont mettre 7 dégâts J'ai quand même beaucoup de dégâts c'est compliqué euh, Client sans gêne Oh il joue Client sans gêne Donc c'est pas la version la plus optique Ouais, c'est pas la version la plus optimisée. Euh, la version op la plus optimisée pour moi, c'est euh, celle avec les. Ouais, parce que c'est un Phylacterie Warlock. Hein. Euh... En fait, tu joues pas Client gêne parce que c'est trop lourd. Alors, je connais pas son deck, hein, mais j'imagine avec Min, ça doit être un Phylacterie. Euh... Et en fait, tu joues les. Euh, bah, le sort à vous, vous avez vu la vidéo, hein, j'ai proposé également. Euh, pour euh, deux mana, tu actives un Ral d'agonie et en fait, tu joues les petits moutons. Et en fait c'est beaucoup plus fluide parce que les moutons c'est à la fois des cartes que tu vas pouvoir jouer comme maoe quand l'adversaire a du board justement. Et en même temps c'est des cartes qui sont nécessaires pour la combo pour pouvoir raser tes propres créatures qui auront le râle d'agonie de la mine. Donc euh, ouais client. Après il peut y avoir un client dans son deck pourquoi pas mais je pense que René, si je puis dire deux clients n'a pas de sens. Bon c'est un peu lent. Fusil c'est bien mais c'est un peu lent. J'ai pas envie d'avoir des mains lentes. Je pense que je me ligane tout ici pour essayer d'avoir une curve quand même. Mage, mage par exemple, euh, typiquement, si j'ai déjà une bonne sortie, genre avec un T1, un T2 ou un T2, un T3, je pense que de, le Tavish est une carte que je vais garder contre Mage, parce que ça va être fort sur, sur Big Mage, en fait. Souvent, c'est Big Mage, et on a besoin de, du Tavish pour remonter le, le gros sort, quoi. Mais oui, c'est cool comme deck, hein. ça joue bien, mais vous voyez, c'est... Voilà c'est pour ça, l'idée c'était pas juste de, de faire une petite blagounette en disant ceci n'est pas un deck toilette mais c'est vraiment, voilà c'est un chasseur quand même face parce que tous les chasseurs ont, ont son face depuis le début du jeu, c'est comme ça. Nice. Ça change, ça change peut-être la partie. Donc c'est un, euh... oh, j'allais dire c'est un big mage mais euh, je sais pas s'il y a Penseur Solo en big mage, je crois que oui mais pas dans toutes les versions. Après non, c'est sûrement un agro, enfin un truc un peu, un ping mage, un mash ping pardon. C'est sûrement un mash ping avec en sorceleuse. Bref, en tout cas voilà, il y a vraiment ce côté un peu contrôle, ce côté parfois on va vraiment jouer sur le côté contrôle du deck. Euh, on n'est pas obligé d'avoir une bonne sortie pour gagner et voilà, je, reviens ce... je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pour ça que le deck il est top tier. Waouh, wow. ouais, je comprends, c'est pas évident là, parle dans toutes les armes. Ouais, là c'est magnifique. Hein. Là, c'est magnifique. Cette gamme-là est sûrement gagnée quand on a une, une... quand l'arme fait autant de taf. Et en plus, je pense que le matchup est plutôt bon pour nous. Ce sera notre petit secret. Oh Ah non, c'est un, agro... un... un tempo, on va dire. Ouais, là c'est strong. Hein. Ce sera notre petit bon. Je sais pas ce que c'est. Pas très grave full face là en full face en, en allant full face j'ai gagné hein. le problème c'est que lui il peut pas trop me geler parce que enfin ici il va me geler mais s'il me gèle ça veut dire qu'il gère pas les trog là mon truc il met déjà 4 là pour le coup j'y vais en mode chasseur face faut pas commencer à trade c'est une situation en fait c'est une situation où si je trade j'ai gagné j'ai très très très très souvent gagné mais je pense que si je trade pas j'ai tout le temps gagné Vous voyez la différence Parce qu'en fait dans son deck pour moi il n'y a aucune façon de gérer mon board. Ah ça peut être. Ça <rire> peut être. Ouais peut-être on va nuer là-dedans. Moi, je pense que c'est un, un explos. La question, c'est est-ce qu'il faut rentrer le pouvoir Non, on va faire un paysan. Ouais, c'est un explosif trap. Donc, euh, on va développer les trogues. On va voir qu'on aurait pu pouvoir, mais. L'avantage des trocs, c'est que ça gère ses créas. Parce qu'il va avoir des créas. Et en fait, en gérant ses créas, je me donne du temps. C'est ça l'idée aussi. C'est de se dire qu'on a ça et ça, donc on a beaucoup de dégâts. Votre... Peut-être qu'il fallait rentrer le pouvoir à la place de double trog. J'aime bien le double trog. Franchement, ça, ça me choque pas de me dire. Euh, je vais aller. Avec mes petits trocs, je vais aller gérer ses créas, je gagne du temps. Ok. Ouais, c'est con, mais ça en rajoute deux, hein. Il va face, là j'ai trade, trade, trade, trade, je bloque, je bloque euh, l'explo, pardon. Trade, trade, trade, trade. On va faire ça peut-être. Euh. Ah quoi que. Bon, j'ai un play, j'ai un play. Je vais, vais lui faire développer sa 3-4. Donc là il y a la 3-4 qui proc Ah non c'est un reconning ok Moi, je le face Bon ça ça fait gagner tout le temps euh... Et ça ça fait gagner encore plus souvent Comme ça on est à l'étale au prochain tour Ouais, je pense que si j'avais, vous voyez, typiquement, si j'avais rentré le pouvoir, j'avais vraiment 100% de dégâts avec Crash Foudre ici. Après, non, j'aurais pas pu... Pro si, si, c'était pareil. Ouais, quoi que, pas forcément, j'ai je, je bien aimé mon play quand même. Parce que là, je, vraiment, je ne je meurs sur aucune combinaison, quoi. Et eh vous voyez tour 7, hein Chasseur Face, on est plus autour du tour 5, hein Chasseur Face, euh, si on fait pas une bonne sortie, on part, quoi. Voilà, là, on a eu une belle sortie, hein, avec l'arme, c'était gagné. Vraiment, c'était une game qui était qui était tout le temps, tout le temps gagnée. Il y a eu juste un play un peu complexe. Est-ce qu'on est allait chercher la 3-6 Ou est-ce qu'on allait face bah, J'ai rentré quand même beaucoup de dégâts. Hein. Au lieu de mettre 6 dans la sacrée je suis allé 6 face. C'est pas mal, hein. Même si c'est vrai que j'aurais pu garder un stack, ne pas être gelé, je sais pas. Ça m'a pas choqué comme play. Vénérable. Et vous voyez, on le voit hein, ici. Hein. C'est que la sortie T3, euh, je joue mon, mon arme et euh, derrière j'ai Hydrolodon à 5 mana. Euh, soit T4 avec la pièce, soit euh, T5, avec l'arme qui... avec le fusil harpon. Euh... Ah ça, non. Ah, le problème de Tavish, c'est que le remontoir, enfin le piège givrant, il peut être contré par les... les petits clowns. Donc euh... faire ça, je pense. Et donc vous voyez, cette sortie, elle reste très très rare quoi. Parce que soit on est drôle en main, là bon c'est pas de chance. Euh, soit euh, bah, on le chope pas tout simplement Donc quand vous la prenez cette sortie Dites vous vraiment Enfin c'est pas de se mentir de se dire Ouais euh... ah, dommage Le gars euh, le gars a eu euh... Le gars a eu la sortie parfaite C'est vraiment ça quoi attrapé en train petits. Ah. Reine sauvage pas forcément le meilleur. On va avoir un stack. On attaque. Deux, on attaque. Ouais, c'est bon. Non c'est bon. Ouais, full face. Il hein. faut rentrer un maximum de dégâts, c'est important. Ouais, faut rentrer un maximum de dégâts Moi je vais quand même avoir un hydrolodon assez tôt Ah c'est cool, j'ai un joli trail là hein. Ça me bat. Hein. ça ça ça en value ça, ça me paraît pas mal hein. j'ai le board c'est un petit board j'ai mon arme derrière je vais pouvoir faire M hydrolodon au prochain tour c'est con mais c'est quand même vraiment fort ça vraiment ça l'emmerde hydrolodon hein, il a pas vraiment d'AO dans son deck son son c'est c'est ses créa quoi en fait, soit il prend le board vite et derrière c'est horrible pour l'adversaire, soit il le prend pas et c'est un peu chiant. Bon il a Piranha, c'est sûrement sa meilleure AOE, mais. Pas la OE du siècle. Ah il a pris les 4, hein. c'est un peu dangereux hein. Pas mal ça. Bon, on est pas mal quand même. Est-ce que je fais euh, nuer là-dedans J'aime bien. Hein. Le truc, ouais. Si c'est ok, ça fait ça, ça, ça. Il reste des créas. Si j'aime bien en termes de mana, ça se met pas trop mal. Hein. Je récupère Hydrolodon accessoirement, mais c'est surtout juste. Parce que là, c'est plus l'idée de, de gagner un tour parce que je suis vraiment pas loin de, du létal, quoi. J'ai Crash Footbran avec l'arme. Euh, ça, c'est 5. J'ai gagné au prochain tour, en fait. Hein. J'ai 16. Hein. Si... Ouais. Bon, il va quand même tuer mes 3 créas, mais s'il laissait une seule créa, j'avais 16. Vous voyez, il y a vraiment ce co... Là, il y a un, presque un côté contrôle. Alors, ça reste chasseur, hein. Chasseur depuis 8 ans, euh, même les versions contrôle, elles. Elles doivent quand même faire baisser les points de vie de l'adversaire, mais... Il est chiant quand même l'adversaire, non là. En fait, j'aime bien ce play parce que... C'est qu'au prochain tour... En fait, là, il a pas l'étal. Il peut me mettre au maximum... Euh... Pff, non, pff, franchement, il a jamais l'étal. Hein. Il a grand gousier. Il va trade souvent. Ouais, voilà. Ouais, ça, c'est intéressant. Il va souvent faire le trade. Hein. Ça me fait gagner un tour. Et nous, on a... L'étal, ouais, ouais c'était vraiment le, ce truc là. Il fallait qu'un hydrolodon puisse taper face. Après, j'avais le temps, enfin, hein. euh, j'avais le temps. Bah, dans ce cas là, j'aurais fait ta J'aurais fait le ta si j'avais pas l'étal ou quitte à gérer une de ses créas. Parce que là, il commençait à s'épuiser, mais ouais, très agréable. Hein. Mais vraiment c'est le côté 40 points de vie parce que je pense que si Renatal revient demain dans la méta, ce, ce deck là bah finalement il passe de top tiers à Trash ou pas loin de Trash quoi. Même si cette version elle est intéressante parce qu'elle est, voilà, est un petit peu plus polyvalente, y a pas que, pas, on ne gagne pas que à Crash Food, vous voyez le Crash Food c'est vraiment le petit plus, c'est vraiment le burst en plus, quoi. c'est le kill command, euh, euh, méga, méga, c'est l'ultra kill command quoi. Regardez mon petit troc T1. Surtout euh, sur le play. Sur le play, ça veut dire que je commence. Et sur la draw, ça veut dire que c'est l'adversaire qui commence. Alors là, je sais, certains vont dire... Euh, pourquoi tu utilises des termes anglais, Fichou Alors que tu pourrais dire sur euh, le fait de commencer. Et sur la pioche. Ou alors le fait de jouer en deuxième. C'est pas faux. Mais c'est vrai que dans les jeux de cartes, on dit... C'est des expressions qui se disent, quoi. Sur le play, sur la draw, Jouer sur le play, jouer sur la draw. Donc... Euh, voilà, je suis honnêtement, moi j'utilise que des termes anglais dans les jeux de cartes, enfin principalement, à part polariser, mais euh... mais euh... Le... Je... Je... Je... je préfère le... les termes français, enfin comment dire, je suis pas un amoureux des termes anglais, enfin je suis pas un amoureux de la, de... De la langue et des... des termes anglais de manière générale, mais c'est vrai que sur les jeux de cartes, sans parler de respect des jeux de cartes, mais c'est quelque chose qui se disent. C'est comme dans le foot, euh, les, on, on utilise beaucoup de termes anglais parce que... Euh, euh, parce que bah, le jeu a été créé en, au Royaume-Uni. quoi. Euh, attendez. Je le joue lui, non Juste pour curver un peu. Ouais, curver un peu. J'aurais pu dire pour courber ma mana. Mais ça veut rien dire. Pour curver un peu, on curve. Ouais, une ça, veut, en vrai, ça veut pas dire grand chose, curver. Mais tout le monde comprend, je curve. Bref. pas vous saouler avec ça, quoi. Bon, J'ai une main qui est horrible. Voilà hein. bon, les face, faut pas perdre mes créas. Je m'en fous de pas avoir la drogue avec la flèche invoquée. Clairement pas. Je pense que deux dro ça suffit. Puis j'ai une main qui est lourde. Donc là l'idée c'est d'agresser le plus possible. Bon en général Trog il s'en fout parce qu'il a des anti-bêtes. Quand il tue Trog, euh, Trog ne s'active pas. Ouais c'est pas mal hein. quitte à faire ça à T5. On verra. Parce que T7, de toute façon, ce sera Hydrolodon. Mais voilà, on agresse, on agresse. En fait, on... on se met dans une situation où le crash foudre, un seul crash foudre pourrait nous faire gagner plus tard. Donc, faut vraiment pas louper des dégâts, quoi. Faut pas se dire, avec crash-food, on s'en fout, avec Bran, on a un milliard, quoi. Vous voyez, là, pour le moment, on a, pas ga... on a gagné qu'une game avec Bran, crash-food, et encore, on aurait eu deux crash-food, c'était pareil, quoi. On, met rarement... on a rarement besoin de mettre beaucoup de dégâts. Parce que, aussi, la méta a changé. Le, bah les decks sont à 30 PV, il y a un peu plus de decks créatures, un peu moins de decks armure, a un peu moins de druides aussi, indéniablement. Hein, Le druide armure, euh, c'était un match-up qui était trop polarisé pour ce deck-là, trop compliqué. Je jouais jouer, Léo il s'est endormi, Léo, je crois. Ah non, il veut... Il veut faire pièce, pièce des trucs. Ah non. Il n'a pas de heal dans son deck, si on va tout le temps face, on est vraiment bien. Alors franchement je pouvais presque faire flash invoquer là-dessus Pour la simple et bonne raison qu'au prochain tour j'ai Hydrolodon Et qu'en vrai ma flèche Elle va pas t'en servir Dans le sens où ben Là il est trop bas bon en life donc j'ai pas besoin de piocher En fait j'ai déjà gagné avec ma main Et le fait d'avoir le breeder au-dessus Le sélecteur, le sélectionneur Qui va me donner le crash-foudre En fait j'ai déjà gagné dans cette situation Enfin Enfin ouais non pas En tout cas j'ai déjà les cartes pour gagner. J'ai pas gagné parce qu'il peut faire des il va faire de la belle magie mais. Oh waouh ça c'est pas bon du tout par contre. Oh waouh, ce trade est horrible Tu joues contre Chasseur Face, t'acceptes de prendre 4 alors que t'as une 2-2 qui peut trade C'est jamais un winning play, mais c'est jamais un winning play de faire ça. Et là, il... en fait, vous voyez, il voulait pas jouer de sort. Parce qu'il a envie de grider dame Murmemort Mais c'est totalement naze. il vient de faire un play horrible. Hein. Oh waouh. Bon, on sait ce qu'il va faire. Il va geler mon. Il va geler mon board. Un peu ad vitam aeternam. Est-ce que c'est grave bah, En fait, euh, c'est pas si grave. Et il faudrait vite qu'on gagne quand même. Je veux toujours aller face avec mon truc mais... En fait, je veux juste gagner au prochain tour J'ai 3 et 3 et pouvoir Voyez oui. Parce que là, je sais ce qu'il va me faire ça sert à rien Enfin, à moins qu'il ait l'étal ici, mais je ne pense pas Il va juste me geler à la fin Mais Bon, s'il a l'état, le... Ça me paraît ben non, c'est impossible. Et vous voyez, l'idée, c'est qu'il allait geler, là. Le problème, c'est que si je fais hydrodon, c'est juste pour trade son board. Donc, en fait, ça me setup rien, parce que je peux juste faire hydrodon et rien d'autre. Donc là, j'ai vraiment setup, et là, j'ai gagné, quoi. Ça, et puis euh, des crash food. Et bim, et bim. Et j'aurais même pu rajouter un dégât de plus, parce que j'avais nué, et à la place du pouvoir, je refaisais un Crash-Faudre. Mais je sais... Vous voyez, on ne, je n'ai pas tourné autour de cartes qui n'existaient pas. C'est DK bleu, rune bleue. Alors, enfin oui, bref, je finis mon propos. C'est DK rune bleue, il n'y a pas de heal dans son deck, donc il faut faire ça. Euh, donc oui, souvent je, dirais rune, je dis toujours DK rune bleue, rune rouge, rune verte. Euh, alors moi, je n'ai pas joué à WoW, donc euh, je sais que c'est rune impie, rune de sang. C'est ça, rune impie, c'est rune verte, rune de sang et rune de givre, je crois. Euh... Bon, en soi, c'est pas très compliqué. Je pourrais dire ces runes-là. C'est juste que c'est pas naturel pour moi. Et je pense qu'il n'y a, a pas que des joueurs de haut qui jouent Hearthstone. Pour le coup. Et la majorité des joueurs, bah, ça, ça, peut-être ça leur, ça leur parle plus de dire euh, runes bleues. Rune, voilà, c'est pour ça. Je euh... sais que certains. Bon, je pense c'est peut-être une ou deux personnes en tout, mais. Euh, ces personnes là peut-être qu'elles aiment pas quand je dis ça Mais voilà c'est pas pour manquer de respect à WoW à l'univers de WoW mais c'est juste que ça parle à tout le monde De dire rune verte, rune bleue, rune rouge quoi. Le problème c'est que si je commence à dire rune Rune de givre Tout le monde comprend Rune de sang Globalement tout le monde comprend Rune impie C'est ça hein, c'est rune, hein. rune impie Alors là on va jouer euh, On joue contre un rune impie Rune impie, c'est quoi ça? Enfin, vous voyez, ça, ça Rune impie peut ne pas parler à tout le monde. On met du board, hein, c'est important, on agresse. Nice. Bah, c'est alors mes deux, donc euh, c'est plutôt une bonne nouvelle. On a une belle main. On a vraiment une jolie main. Si on pouvait avoir Hydrolodon là, on, gagnait la, on gagnerait la partie. L éleveur, je pense. Hein. Je crois qu'au prochain tour on fait rien si on fait Éleveur. Alors qu'esprit. Ouais mais ça c'est trop facilement Contrable. Non alors, si on va faire. Au prochain tour, on va faire euh, Éleveur pouvoir. On va d'abord attaquer avec l'arme. Mais là, avec cette nuée, ce crash foot, ce Bran, cette pièce aussi, on peut surprendre. Hein. Ouais, chiant. Trop fort cette carte. Je fais d'abord ça, si jamais je trouve... Euh... C'est con, mais je peux trouver le, l'hydrolodon. Ça c'est fort. Si je prends ça, je peux le jouer. Ce que je veux dire par là, c'est que... En fait, j'en ai, ai plein des crash foudres grâce à mes nuées dévorantes. Bon, après, ils sont pas très gros. J'ai pas tant d'armes. Euh, ça arrive tout le temps de la droite. Bon, après, c'est moins, moins euh, problématique ici, mais... Ouais j'aime bien cette situation, je pense que je peux vraiment le surprendre. Oh il va pas trade. Ça veut dire qu'il va peut-être set up, mais je suis pas sûr que T6 il est létal. Je pense pas quand même. Par un peu. Ok, c'est cool. Peut-être c'est juste Astalor. Je pense que c'est ça. Astalor c'est un gros bébé, mais je pense que c'est ça. Comme ça, je rentre le pouvoir. C'est agressif hein. Ah le problème c'est que là il a peut-être le petit sort de fiel mais en vrai je suis pas si mal. Mon hein. crash food il va être à zéro. Hein. Donc j'aurai un crash food à zéro. Oh Dame Steno. Il a l'étal euh... Bon l'avantage c'est. Ah okay. ça va. en vrai ça va parce que. Ah si. Ah, ça dépend en termes de mana. S'il a le sort de fiel à. Ouais, mais même il ferait pas. Ça veut dire qu'ils jouent un une sténo-défensive C'est plutôt cool pour nous Ça fait pas beaucoup de heal Bon si la létale c'est vraiment stupide hein. Ça c'est la nouvelle version de No Hands Gamer Ouais c'est débile hein, quand même Il a rasé mon board et il m'a set up quoi. Que puis-je faire Ta vie je serais peut-être pas si mal Quoique Quoique parce que Ça ça attaque hein, quand elle attaque Elle attaque elle va remonter dans la main C'est ok hein. Ah il y a peut-être moyen de gagner bah, C'est un top deck hein. C'est un top cake même hein. Mais Je vais mettre les 3 Ah et remarque il remarque qu'il peut jouer plein de cartes dans un tour Oui Ah j'ai pas le remontoir Je le tue avec nuée et ça. Sûrement le play. Hein. Ah c'est horrible, mais. Pas le choix, hein. Bah, si j'avais un remontoir, franchement, je, je faisais rien. Bon, c'est pas très grave. Après, j'ai Bran Astalor qui est vraiment très très cool. Je pense que je vais essayer de gagner au contrôle. Après, ça, ça met un coup de neuf. Ça va lui un peu le réveiller, hein, je pense. Hein. Ouais, C'était pas mal l'enchaînement des deux. J'avoue que si j'avais eu Givran, j'aurais gardé mon, mon Astalor. Mais waouh! Il est qu'à 14. Hein. On a combien avec ça? On a 8. Non, on n'a pas l'étal. Donc on va Bran. Je bah ça fait qu'une seule fois de l'armure. C'est bête. Ouais. Ah, c'est con. Ça fait qu'une seule fois de l'armure. Non, je bad, my bad. Petite erreur. Bon, après, c'est pas grave, j'ai un beau board. Mais ouais, je sais pas pourquoi j'ai Bran. C'est une bêtise, j'aurais dû pouvoir. Euh, ouais. En plus, je l'ai. Ouais, je le dis depuis une minute. Et je le sais. Et là, bon, je me suis fait avoir. Bêtise. voyez, oui, ma... en fait, dans ma tête, j'ai gagné. Mais en fait, c'est une connerie. Je pense pas qu'il puisse me tuer à 10. Ouais, non, c'est bon. Son deck, il dépend de Steno. C'est-à-dire, quand il a Steno, il doit gagner. Bon, j'en ai bientôt de hein, mais. En bien même, il aurait pu attendre un tour de plus, peut-être. il attendait un tour de plus, il n'avait pas l'étal et il pouvait setup quelque chose d'encore plus beau. Après, il y avait des créatures en face et c'est vrai que... Je sais pas, c'est pas évident. Ouais, nice. Pfff. Nice. Bon, on va finir sur cette game qui est vraiment jolie. Euh, avec un beau top deck. Mais vous voyez, la puissance du Tavish, c'est très intéressant. C'est pour ça que j'aime bien le garder en main. Parce que c'est un deck qui s'en fout un peu d'être parfaitement curvé. Et tes plaies sont quand même assez puissants et le fait d'avoir le Tavish, c'est vraiment un ou deux tours de plus. Et deux tours de plus avec ce deck, c'est trop trop cool. Bon bref, merci à tous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Euh, que le deck va vous permettre de monter le ladder et de passer les jambes. Et euh, voilà, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde